Alors, je vais vous présenter donc euh, votre évaluation de l'UO Sport que vous aurez donc euh, pour le premier semestre. Donc, ce sera donc, vous serez évalué sur un parcours de renforcement musculaire ou cross-training. Donc, je vous présente les modalités de l'enchaînement. Vous avez tous à effectuer, quel que soit votre niveau, un enchaînement de 9 exercices sur 9 minutes fractionnées. D'accord Donc, ça veut dire que pour tout le monde, vous aurez un, un enchaînement qui durera 9 minutes. D'accord Les exercices sont catégorisés en 3 niveaux. Niveau 1 pour être plus simple, niveau 2, niveau 3. Vous pouvez choisir parmi ces exercices, mais vous pouvez aussi euh, choisir des exercices de niveau, niveau différents. Par exemple, un cardio niveau 1, après un membre supérieur niveau 2, etc. Ça vous rapportera évidemment plus de points. Ensuite, vous allez devoir choisir un intervalle. Ça, l'intervalle est constant sur les 9 minutes. Et si vous choisissez 30-30, c'est-à-dire 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération, ce sera cet intervalle sur les 9 minutes. Donc vous allez choisir entre 3 niveaux, 30-30, 40-20 ou 45-15, d'accord Voilà, donc, vos modalités. En termes de barème, le choix des 9 exercices sera donc sur 9 points, d'accord Vous verrez, vous, vous reporterez au tableau tout ce que je vous explique et dans le document. De toute façon. Vous pourrez vous reporter au tableau pour le barème précis. Euh, donc, 9 points sur le choix des exercices, 6 points sur le choix de l'intervalle de travail et 5 points, enfin, sur les consignes d'exécution. Donc ça, les consignes d'exécution, c'est vraiment quelque chose de qualitatif. Est-ce que vous faites... Les exercices correctement ou non. Pour ça, vous avez un tableau détaillé. C'est aussi détaillé dans les vidéos qui vous seront présentées euh, que vos professeurs vous ont envoyées. Enfin, sur le document, vous avez donc un tableau qui vous récapitule tous les exercices cardio, membre inférieur, membre supérieur, gainage avec les différents niveaux que vous pouvez choisir. Et vous avez un exemple d'enchaînement. Qui est pour les, donc on l'a choisi un exemple débutant, parce que c'est peut-être ceux qui vont en avoir le plus besoin, qui vous, qui vous montre un peu le déroulement de l'enchaînement. Ensuite, vous avez quelques conseils pour vous préparer pour cette évaluation. donc D'abord, à chaque fois que vous allez faire votre séance, on vous conseille évidemment de ne pas faire ça une fois par semaine, mais plutôt deux à trois fois sur 20 minutes. Vous n'avez pas besoin de matériel, donc vous pouvez le faire dans votre chambre, dans votre salon. Vous avez juste besoin éventuellement d'une chaise pour un exercice et vous avez besoin de cette application Tabata Timer, qui vous est présenté dans le document, qui vous permet d'enregistrer de, vos intervalles. C'est beaucoup plus simple pour travailler que d'avoir simplement un chronomètre. Ça vous donne des bips et vous, ça vous permet de vous concentrer sur l'ensemble de votre enchaînement. Donc, toujours bien s'échauffer, au moins entre 5 et 10 minutes. On vous a donné un exemple d'enchaînement sur le document. Euh, pensez à répéter votre parcours à faible intensité, de manière à bien le mémoriser pour votre évaluation. Et enfin, hydratez-vous avant et après pas trop pendant l'enchaînement, parce que vous n'avez pas le temps, et puis c'est pas, pas très bon. Voilà, donc bon courage, de toute façon vous serez suivis par vos, études, par vos professeurs respectifs, et euh, qui vous feront soit en Zoom, soit euh, par vidéo interposée, qui vous donneront donc les conseils. On vous conseille euh, d'ici deux, deux à trois semaines d'avoir fixé votre enchaînement, de l'envoyer à, à votre professeur avant d'être évalué, euh, donc d'ici à fin décembre, avant les vacances de Noël. Voilà, bon courage